Monsieur dédicace à c'est qu'on n'écoute pas, qu'on n'écoute pas encore, on vient de partout, de nulle part. N'espère même pas nous retenir. On vient fouler tes remparts, tes jolies et ton empire. On est les fils et les filles qui défilent les remparts, qui ont coupé les fils et les filles. Nous ne nous exilerons pas, on est les chars sous la peau qui a fini par s'infecter. Les chars sans drapeau dont ta terre est infestée. On est les schlacs, les clodos. Inadapté, les écarts et les clandos, les épaves, tout ce que t'as raté La rature de fait qu'on nous a collé sur la face La facture ouverte, l'hémoglobine sur l'asphalte On est ses yeux que t'as crevé et ses poumons qui brûlent On est de ceux que t'as rêvé de voir pourrir en cellule, On est cette blessure qui pue la gangrène Cette blessure des tissus la qu'en crève On est la tâche sombre au milieu du tableau On est les rats dont la rage songe plus à sauver ta peau tu des yachts, nous verrons marcher de la marche jusqu'au pas de ta porte. Nous verrons sortir par tes orifices et tes bords, tes fils et tes bornes. Ils t'arracheront la corne et nous serons le glas, les trompettes de la mort. sur que nous serons le calme et la tempête. Nous serons la mort sur la cime qui dépasse de la serre. Mauvaise herbe sans racine qui transperce la pierre. l'aberration, la défiance, l'hérésie. Nous serons l'opération qui ne fait sens dans aucun récit. Plus jamais ne seront serre, Mais celui qui verse dans le parricide La pupille d'un œil qui ne voit plus rien Les familles en deuil de se bouffer par tes chiens Nous sommes la suite et enfin Suicide assisté en somme Puisque la suite est la fin On plane au-dessus de toi comme le doute Comme t'as pas idée Et on te reprendra tout Rien à foutre de la charité Ce que tu nommeras fou indomptable et grossier Il en viendra de partout Et ce sera pas pour négocier Il sera trop tard comme le temps l'a trop dit, et aucun de tes costards ne te donnera de crédit, il sera trop tard. Il fera déjà trop nuit, la nuit sera déjà trop noire à l'heure de nos insomnies. Put handicapé, PD trans, green, oui, bougne ou le tes Des insultes ne les comptent pas, nous sommes la chute de vos idées, votre petite fête est finie. Nous sommes tous qui vous emmerdent, inadaptés, inadaptables, et y a pour nous dans votre monde de fou, mais il est déjà plus à vous. Et ce qui vous reste, on prendra tout, même s'il faut passer sous les coups des flics et leurs bâtons. Souviens-toi qu'au bout il y aura ni oubli ni pardon. Y a pas place pour nous dans votre monde de fou, mais il est déjà plus à vous. Et ce qui vous reste, on prendra tout, même s'il faut passer sous les coups des flics et leurs bâtons. Souviens-toi qu'au bout il y aura ni oubli ni pardon. Souviens-toi qu'au bout il y aura ni oubli ni pardon.